Salut à tous, euh, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle balade. Je vous accueille du côté de saint bosile de montmel non chatoyant s'il en est, et je vous emmène à Corconne, qui est encore plus au nord, qui est un, un endroit qu'on m'a beaucoup vanté pour ses pistes de gravelle, ses points de vue, et le peu de D+. Ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Hein. Euh, à grimper, ça va deux minutes. D'ailleurs, en parlant de grimpet bah, vous avez le Piège des Mourgues, juste derrière moi, et je suis monté en haut. 16% de moyenne sur la caillasse. J'ai bien senti passer l'histoire, mais par contre, je vous incruste. Quelques petites photos, là, comme ça, ça valait le coup. J'ai beaucoup poussé le vélo, mais j'étais très content de le faire, en fait, au final, donc voilà. Je vais me remettre en route, je vous retrouve du côté de Corconne et euh, pour de belles images, j'espère. Un paysage vraiment sympa. fallait juste enlever les, les poteaux électriques. Oui. Ben voilà, grimper. J'ai pas réussi à le désactiver. Hein. Je crois que j'ai un bug. Impossible de désactiver euh, la fonctionnalité de de grimpette là. Bon, c'est joli, hein. franchement. Moi, bon, c'est ça. Euh, grimper pour voir ça, ça va. On est en avril et euh, il fait déjà bien chaud, je trouve. Par contre, quand on passe à l'ombre, qu'il y a un petit vent du nord, ben, on perd 10 degrés. Et alterner euh, moins 10, plus 10, moins 10, plus 10 là d'amplitude hein. bon moyen de choper la crève quoi <rire> j'ai une petite veste euh, une sorte de coupe vent qui fait aussi euh, pluie qui est très sympa c'est Van Riesel Van Riesel, je sais pas comment on dit qui fait ça Et ça reste dans la poche arrière Ah c'est joli c'est vraiment joli bon c'est sec hein Qu'est-ce que c'est sec Bon, Je pense que ça, c'est à quoi euh, Je vais vous dire... Ce spot, il est à 18 km de chez moi. <rire> Incroyable Et c'est là où le, le vélo, c'est bien. Parce que euh, en bagnole, je ne vois pas comment j'aurais eu l'idée de, de, de mettre une roue de bagnole ici en vélo, bon bah, ça fait des distances qui sont euh, complètement acceptables pour aller explorer, on peut même accepter l'idée de se perdre complètement, c'est pas très grave, vous êtes jamais très très loin de chez vous, enfin, c'est vraiment top, en fait c'est pour ça je pense que sur la trace il n'y a pas beaucoup de D+, c'est que cette route, elle taille droit euh, une taille à flanc de, de coteau pour être la plus horizontale possible, ce qui est très sympa merci les concepteurs, parce que sinon euh, dès qu'on part sur les coteaux, il y a du D+. Mais là, sur cette route j'avoue très très sympa rythme balade paysage et puis bah ben voilà, paysage quoi Ah c'est sympa. Très très sympa. La cible de l'ortus droit devant. Et nous, on prend ça. Capitelle. Bon, allez, je m'arrête. Vous savez que j'adore les capitelles. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça me fait délirer. Ça me rappelle quand j'étais petit, quand on voulait se faire des cabanes. Et on n'aurait jamais, euh, jamais rêvé dans nos rêves les plus fous, avoir une cabane de cette trempe. C'est vraiment la classe américaine. Je sais pas si on verra quoi que ce soit. C'est forcément extrêmement sombre. Et les GoPros, c'est pas très bon pour ça, mais je tente quand même. Salut la capitale un truc génial, là. Et je teste le gonflage à 1,6 bar de mes pneus de 45 mm. Voilà, J'avoue, le confort euh, vraiment très impressionnant quoi. Alors c'est sûr, hein, dans le bidon, j'ai encore les vibrations, en plus dans les caisses. Mais globalement, euh... ah ouais, 1,6 bar, euh... ça marche bien. Donc je valide. Merde, j'ai raté la trace. Ça vous rappelle pas une vidéo ça Mec, arrête pas de rater les embranchements. Ah, passage interdit interdit aux cyclomoteurs, aux motos et aux quad. Je m'excuserai poliment si jamais euh, quelqu'un sort avec une kalachnikov privée. Attention, je garde la propriété. Ouais, le coup du chien, ça me fait chier. Ça se trouve c'est du bluff, mais bon, je vais pas tenter. Je vais essayer de contourner le problème. Allez, ah, fait le tour du champ, quoi. Ouais, donc ça, ça pue. Donc oui, on peut privatiser une partie de, de la garrigue comme ça. Bah finalement, vous voyez, j'avais raté la trace, c'était presque un mal pour un bien. Et je vais rester sur ces entre guillemets grands axes. LOL. Bon, traitez-moi de fou, mais le waouh m'a fait euh, un. Un recalcul d'itinéraire qui m'a pas l'air trop dégueulasse pour contourner le, le sentier qui a été privatisé. Ah oui, on a retrouvé la trace. Bien, ah. ah un papillon. <rire> j'ai fait la course avec un papillon. Est-ce que je t'électrocute Parce que la dernière fois j'ai électrocuté un âne. Ouais, ouais, ouais, derrière les oreilles. Hein. Ouais, ah, c'est bon, ça. Allez. Ah ouais. Ah, c'était joli. mon avis, on va en réentendre parler, ce paysage. C'est bon quoi. Ah, ce chemin. -là. Ouais. Très très sympa. Cette nouvelle pression là, de 1,6, ça marche super bien sur ce type de, de sentier. Ouais, franchement, là, là la mentine, il est, il est vraiment, vraiment sympa. Super compromis. Alors, forcément, j'ai senti que sur des portions bitumées, bon, je me traînais un peu, mais comme je me traîne de toute façon, donc, euh, ouais, je préfère le confort, en fait. Alors là, il faut soit disant aller par là. Ce qui n'est pas une perspective euh, extrêmement réjouissante, je ne vous cache pas. Et là, à mon avis, il y avait un chemin et je pense qu'il n'y en a plus. A longer than a few minutes later. Ouais, au final, euh, j'ai fait un petit peu de randonnée à travers un, un petit chemin qui n'a visiblement pas été entretenu depuis très, très longtemps. Nous, on prend à droite. quand même attention parce qu'avec les basses pressions je me mets à rouler comme si j'avais un VTP ce qui n'est pas exactement le cas c'est un Gravel que j'ai et vous voyez c'est pour ça que j'aime bien le Gravel c'est quand même capacité d'aller sur des chemins un peu un peu sympa quoi faire aussi et en même temps de garder le rendement y compris sur la route, même si vous irez toujours moins vite qu'avec un vélo-route de 8 kg, ça se mentir non plus. Mais ouais, j'aime bien, bien le gravel parce que qu'on ben, peut faire à peu près tout. Ah, on n'est pas ultra performant sur la route, on n'est pas ultra performant dans le passant, mais au moins on va partout. Le nombre de cyclistes route que j'ai vu s'arrêter devant un chemin de terre pendant mes balades, <rire> ça fait mal au cœur quand même. Bonjour coq. Oh, c'est tout mignon, ça C'est tout mignon, ce village J'ai encore raté une trace, c'est ça Le dites train. Ah, <rire> oui J'ai retrouvé ma trace, du coup, en faisant marche arrière. Enfin, demi-tour, j'ai pu voir le nom de la ville qu'on vient de traverser. C'est Carnasse Et Corconne est à 7 km encore. Allez, Corconne 6. Et on est bientôt en haut de cette côte là. Oulala. là, là C'est joli. Évidemment à la GoPro ça fera 3 pixels. Ouh voilà. Pas mal là. On reste à l'eau. Comme tous les cours d'eau du coin, il est à sec. Ah non. Ah voyons. Bah, J'ai vu de l'eau. Alors non seulement c'est magnifique, mais alors moi qui suis sensible aux odeurs, hein, une odeur de fond coupé, ça me rappelle quand j'étais petit chez mes grands-parents. franchement, s'il y a moyen de monter sur un de ces trucs là, eh ben, je vais m'enseigner. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Si c'est trop dur, c'est trop dur. S'il y a moyen, ça me tente bien. c'est joli à ah, au pied du, du truc c'est au pied du mur qu'on voit le mieux les murs en fait hein. oh, c'est magnifique très très sympa, j'ai bien kiffé, magnifique, le petit village, j'ai vu qu'il y avait une chapelle qui est en haut la perchée, à mon avis c'est des chemins de rando euh, pédestre, je me fais plus avoir maintenant j'arrête d'essayer d'y aller en vélo dans cette route parce que c'est pas fait pour, le sentier de randonnée quoi mais euh, ouais bah, je viendrai peut-être faire une rando ici, des papiers Ma vie c'est bien sympa, il doit y avoir un circuit par là-haut là. -haut, là. pas envie d'aller sur ça ça j'aime pas bon là on est sur un petit bout euh, de route longeant la départementale dégueulasse 25 degrés le 7 ou 8 avril là je c'est un peu beaucoup quand même bon après on euh, ne nous plaint pas là du coup c'est très agréable pour rouler hein, par photo surtout avec le petit vent frais qui vient réguler de temps en temps euh, l'impression de chaleur et allez, grimpez, voilà, remets-moi ma trace, s'il te plaît, monsieur. Je crois que le petit radar est derrière moi. Eh bien, tant mieux. Il ne manquera pas. Ouh. On va voir, entre aperçu le Pixin s'enlouent et l'ortus face à face. Ouais, je vais faire une photo de ça. Ouais, ça, c'est... <rire> ça, c'est très, très beau. Vous avez le massif de l'ortus et derrière, à gauche, le Pic-Saint-Loup. Et les deux se font face comme s'ils étaient emboîtés, c'est très joli. Alors, je vais peut-être aller au bout du chemin. Bon, c'est pas la trace, mais tant pis, parce que c'est vraiment trop beau. Cette, cette piste et cette vue, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est magnifique. Bonjour. Pardon. Allez-y. tenir la caméra sans me casser la gueule. Après, oui. Et... Même que je fasse la transforme. Hein. Moi, j'ai essayé de vous faire une conclusion en roulant sur la caillasse. Tenir la GoPro et le vélo d'une main. Non, ça le fait pas. Bah, La conclusion, c'est que c'était super chouette. J'ai mieux tracé que la dernière balade, la euh, galère à gravel, qui a fait 1000 vues d'ailleurs. Hein, merci. Hein. Dès qu'il y a une galère, euh, les vues, ça monte. Hein. Donc là, bah, comme il n'y a pas de galère, ah, ça ne va pas faire un bon score, ça. Hein. 75 km, je j'ai pas regardé combien, mais à peu près. Pas d'embrouille. C'était très sympa. C'est une conclusion évidemment trop longue que je couperai comme un gros porc. En attendant, bah, je vous souhaite une excellente semaine. Faites du vélo, sortez. Couvrez-vous parce que le vent est frais quand même. Hein. Quoi d'autre Profitez de la vie. Faites-vous plaisir. Payez vos impôts. Achetez un vélo. Euh, on va arrêter là. Je pense que ça va aller. Hein <rire> Allez, portez-vous bien. Faites du vélo. À très vite.